Euh, Belle soi-même et en très content d'être euh, euh, invité aujourd'hui à euh, aujourd l'émission là, là. Merci. Et en d'ici là, nous qui pouvons euh, faire un bel petit débat. Euh... Un petit débat, on peut dire ça. Parce que moi, en, en, en même temps, je ne pas la langue de Baka franchement. Et comme Sergio, quand le Kakouye et les autres ont et Sergio, c'est ici où nous là, nous baille depuis tantôt et nous connaissons depuis plus de 30 ans maintenant.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 La nous cherchons une nous, nous bouteille. Tout cela est fini. La bouteille est en train de se <laughs> <laughs> wow. be... Ah, mais vous savez, c'est mon Nous avons une science, nous avons science ouais. qui nous a dit.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 oui, en, et novembre il faut dire même déjà mi-novembre une monde une fois il a passé la toussaint déjà tombé bip en là hein. et c'est monaïka gardé nous là c'est mm -hmm. les spectateurs là qui yo oui. a cru que ils ont bien ils ont bien déjà fait en hein, <laughs> bah, ouel <ouais>, là <laughs> mais en cet temps qu'avoué là qu'est dit peut-être pas mais quand vous voyez qu'il a bon punch là la vie il a bon punch et lors du sac qu'avoué a déposé vers là vite ferme histoire alors c'est c'est bien que ils ont symbolisé vers nous et que nous ont nous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 Donc, ça c'est vrai. Non, c'est vrai. a le monde qui a mais même, parce que nous avons là pour même finir, à commencer le carnaval. Et nous là pour passer, genre avant le gâteau, voilà. euh, fête des oies. Oui. Nous gâteau, les oies en magasin. Tout le mm -hmm. monde a très, très, très vite. Et des gens qui ne peuvent pas situés. Tout à fait. Parce que nous avons une tradition quand même. Nous avons une belle tradition. Nous avons une belle tradition, mais nous, des fois, des gens qui veulent trop accepter ça à l'extérieur. C'est-à-dire que, au cas il y a dans l'hôtel, par exemple,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 Non, c'est pas le moment. Non non, non, non c'est pas et c'est oui ça qui arrive aussi le plus oui souvent. Pourquoi des moules parce parce peut être il n'y a pas taille, comme mm -mm, dire. Alors vous y a, y a fait n'importe quoi. Fûr. Tu crois il y a qui est arrivé là parce que Noël vraiment parce que de là avant de venir travailler, il a dit moi c'est déjà Noël, je peux déjà avoir mon cadeau. On dit non, Noël c'est pas encore aujourd'hui. Là. là nous était minuit, mais avant avant avant avant mon pas de cadeau à la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 nous entrons à Adènes, mm, mm. mais ça pas pas dit parce que nous entrons à Adènes pour nous faire n'importe quoi. Mm. Mm. Et puis, il y a des paroles aussi galvaudées. Moi, je disais des paroles galvaudées. Je mm vais -hmm. prendre des exemples. Hein? Excusez-moi, mm. Devine, si ça ne va pas parler des nouvelles de Timoun. Nous allons parler des nouvelles de Timoun. Nous parler des nouvelles de Timoun. Nous allons parler des fois, on Timoun. comprendre. Après la guerre, y ont incité les gens à faire Timoun. Nous dit, ouais il faut faire Timoun. Nous allons faire un programme. Il y a trop de détails aka bawou li pitin et puis allez là il y la Guadeloupe c'est une population vieillissante mais nous nous deux ou trois qui ca répéter même pitin qui yo ca di yo répéter ou elle ca yo envie répéter académie matin mais autres même sont pas comprendre qu'il faut faut nous organiser nous et dit écoutez il faut que gêne nous fait tout le monde faut gêne nous parce que chaque attends excusez moi parce que chaque époque ca Ha, ha, ha, ha, ha, ha. E, et Getéai. C'est ça. Et pourquoi on a ça Depuis jeune a parce que... Non, non, non, faut aller, Depuis jeune il est minutes, même, y a qui Il y a Il y a qui Il y a a Il y a Il y a et yo vivaient dans période-là qui était difficile. là Donc, chaque monde a eu une époque y avait des difficultés. Et qu'il difficulté faut traverser Mais si les hommes les des autres, par exemple, et qui avait pas, pour dire qu'on pas, bon, on body peut bon. Mais on ne peut pas vouloir, beller... pour bien, faut, faut, faut, faut, où peut-il s'arriver, peut nous n'y Noël, nous n'y carnaval, une fois ça passé, on nous reconditionner, nous, pour nous, pour nous retrouver, nous, pour nous, mm. pour nous ayaler bon ouais, en bonne direction. Eh bien, là, maintenant, qu'arrêtez nous quatre minutes, c'est ça, <rire> mes filles, nous n'y <rire> ont bel invité là, qui, qui revient encore, parce que de temps en temps, nous, jouons des nous comme ça. Qui nous devait souhaiter un joyeux Noël parce que ça nous aide de nous? Qui nous a, qui côté, en qui commune, nous devait se trouver un joyeux oh, nouvel? Eh bien, vous savez, on vit en qu'est-ce que vous d'abord mon Guadeloupe en général et et et un bon Noël bon Noël hein un bon Noël mais oui. an, maman moins papa moins en belle-mère moins beau-père moins en madame moins et avec toute famille, les gens qui ont la, la, la ligne de la gondage en nous, mm -hmm. hein, mm -hmm. en, en ouais. ces là en plus qu'à créer si la bâtiment en nous, donc quand vous une belle force, c'est bah, ces gens-là, mm -hmm. c'est jeunes là aussi, parce qu'ils sont euh, très euh, favorables à travailler avec ces jeunes là parce qu'ils mm -hmm. euh, ont diabolisé la jeunesse en nous, mm -hmm. et moi, je suis pas d'accord. Parce que la jeunesse en nous, si vous avez mm -hmm. des dévié, c'est bien que parce qu'il y a des gens qui ont fait pas comme moi, mais là, j'en veux, qui ont dit ça.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 Eh ah bien, celle qui t'a c'est que bonne continuité. Merci. Et euh, continuez comme ça, parce que vous avez dormi. Merci. Si vous avez dormi, vous dormir en bas, vous avez, dit vous avez dormi bien Mais. Pas euh... <rire> ah, bien, vous avez même l'argent. Si vous <rire> <rire>